Bonjour, je voudrais vous présenter Flash Comet. Pour commencer, je m'appelle André de Bézieux. Je suis consultant formateur indépendant dans la région toulousaine depuis plus de 10 ans. Bonjour, monsieur de Bézieux, êtes-vous certifié Oui, en effet, en ce qui concerne la pédagogie de la formation, j'étais certifié qualité région Occitanie. Bien évidemment, j'ai passé la certification Calliope. Bon, je ne vous cache pas que mon CQP de formateur m'a quand même bien aidé. Quelles sont les formations que vous dispensez ou vous êtes expert bon, Je dispose des formations de gestion de projet web, des formations des CMS Joomla et WordPress, des formations Google, SO, Référencement naturel. Enfin, à cela, on peut ajouter l'approche de la communication d'entreprise grâce aux formations réseaux sociaux comme Facebook Entreprise, LinkedIn, Instagram, TikTok, voire Google My Business. Ça veut dire quoi une formation certifiante Ça veut dire que je suis habilité au faire passer nos certifications reconnues grâce entre autres à ICDL ou des certifications Google Digital voire vous accompagner pour passer des certifications qualité web au PayQuest. Vous avez l'air passionné, pouvez-vous me dire quel est votre parcours Bon, d'abord merci pour le compliment. Bon, mon parcours, j'ai passé un BTS informatique un RNCP de concepteur multimédia puis un CQP de formateur suivi des certifications comme Google Digital, des certifications Google et Qualité Web OpQuest. Pouvez-vous me parler de vos plus belles réalisations Bon, Tout ce que je peux vous dire, c'est que, entre autres, j'ai travaillé pendant 10 ans pour la Patrouille de France. Et en l'an 2000, j'ai remporté le net d'or grâce à la réalisation de leur site. Dans le cadre des formations que j'ai dispensées, j'ai accompagné des étudiants pour passer leur diplôme de concepteur web, des artisans, des commerçants et des professions libérales dans leur stratégie de communication d'entreprise. Grâce à la chambre des métiers, la CCI et le RFPL. Pour les autres, je remercie les centres de formation privés qui m'ont fait travailler. Merci encore une fois d'avoir suivi et regardé cette vidéo. Pour plus d'informations, vous pouvez, si vous le souhaitez, visiter le site internet flashcomet.fr. A très bientôt.